C'est On sont-ils loin? Afem Jésus. quest you, que tu fais pour moi? Mouais pas conné yo. Quand tu ça. Où sorti What the hell? Yeah! livreu la vie levanta tout dos manos à ciel faut il levé mon déclaré ça Est-ce que mon cœur respire à soi voyage? Parce que David dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est qui mon qui vivant qui respire pour son cri de victoire dans Kaila? Il y a un cri de victoire dans Kaila devant l'Éternel qui vaut la vie, l'Éternel qui se félicite au la, l'Éternel qui protège au l'Éternel We are now. Oh, let's go there avec Let's go there now. devant le trône, et Let's go there. avec l'équipe musicienne Noyo. Qui t'a bien passé à la gloire de Dieu. Et nous bâillons bah un cordial bienvenue à chaque monde qui la soya. À cada Spécialement à chaque ami qui visite nous. Qui Moi, je voulais rappeler ces trois soirées prophétiques. Que trois prophétiques trois soirées de miracles, trois soirées de guérison de sanidad, et trois soirées de libération. Et donc, assoyez à ça, ouais qui commence, ya. Demain, si je veux. à dimanche. Préparez-vous pour le la cap manifesté ici. Ah, pour la cap Ou célébré par ça a Go, pour la manifesté sous la vie. Donc c'est à faire à cette Ah, moi qui va quand on la dit à cette Et En à chaque ami qui connaît à dans le live. No, C'est le ministère tabernacle de la nouvelle alliance. Este es so. de de la nueva alianza. Et deux En conjunto. Praise God. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. The World Right Kingdom Ministry. All right. the C'est le tabernacle de la Nouvelle Alliance. avec. World Right Kingdom Ministry. who ah, Qui impact okay. pour impacter la <laughs> vie à impact your life? impactar Qui la vida saludamos cada amigo dominicano que nos acompaña esta noche Donc, a llegar una temporada a tu vida declaro sobre tu vida esta noche Même Jean, le lui fait place avec así como aleluya con Jesús que cada temporada que termina en tu vida que otra, otra temporada que llega en tu vida significa que la temporada de sequía terminó la, la temporada de abundancia llegó esta noche las 10 personas que pasan esta noche algo pasar en tu vida Aleluya Gloria a Jesús Esta noche queremos aprovechar al máximo toda la provisión que el cielo tiene para nosotros y el hombre de Dios Kevin qui est accompagné de toute une équipe, qui est de tout équipe, qui sont non seulement États-Unis là ensemble avec nous cette pour nous mener devant le trône de Dieu. À Soya, pile il y a de surprises pour ta vie. Nous ne voulons pas que personne ne sans surprise. Merci le Seigneur Gracias, aplauden al Señor, gloria a Jesús. El Señor. Le prophète Kervin Diodoné, qui est doué de la fonction prophétique, coule dans l'onction de saignement, de guérison, de délivrance et de prophétie. Il est l'un des cinq enfants de feu, le pasteur Sylvie Diodoné et le pasteur Carmel Jean-Baptiste Diodoné. Il est né à New York le 14 octobre 1989. Il a commencé à connaître des visites angéliques. Il est retourné aux États-Unis à l'âge de 13 ans. Pour des raisons politiques en Haïti, il a terminé ses études intermédiaires et secondaires et a obtenu un diplôme. Il était une star, assuré du basketball au lycée et commençait sa carrière jusqu'à ce que Dieu commence à lui parler de la belle de sa vie. Il a consacré sa vie à Christ et s'est tourné vers lui. Il a servi un homme. De la parole. Mener des prières de des intercessions, il était l'un des leaders de la louange et de l'adoration. Cela a encore accru le caractère et l'humilité en lui. Cela m'a rendu humble. J'ai apprécié l'option qui était sur sa vie. Je remercie Dieu pour l'homme de Dieu sous lequel j'ai servi. Les dons qui ont été transmis en moi ont été dans le ministère aujourd'hui. Le Seigneur a commencé à lui rendre visite dans les rêves et des visions sur le démarrage de son propre ministère. À Fort Suite à sa vision, le Seigneur l'a compris à accomplir 40 Jesus. jours de jeûne. Il a jeûné 40 jours au total trois fois. Le nom du prophète Kerwin est synonyme de miracle, de guérison, de signe et de Jesus. Et Jesus. prophétie. change la vie de nombreuses personnes. Le prophète Kervin Dieu donné, déclare, j'ai passé des heures en prière à rechercher la présence du Seigneur, Je et criant au Seigneur, j'ai commencé à recevoir des visites angéliques et des visions de ciel ouvert de la part du Seigneur. Une nuit, alors je dormais, j'ai vu que j'étais dans un endroit où les ossements étaient desséchés et j'ai entendu le des rêves de moi marchant avec les jeunes, libérant les captifs des épreuves et des tribulations. C'est pourquoi nous sommes un ministère de restauration et de vie pour libérer les captifs. Le prophète Carline Dieudonné est marié à la charmante prophétesse Mélissa Dieudonné, qui est la directrice de la louange et de l'adoration. Ils sont les fiers, parents d'une belle jeune femme. Ils servent à faire avancer le corps de Christ ensemble. Le prophète à Fort Lauderdale en Floride et supervise trois succursales en croissance en Floride avec des emplacements à... School of Theology and the Prophet. Le professeur Calvin Dieudonné est un auteur. Ses écrits incluent The Prophetic Word Zone, Surveys, The Preacher's Guide, The Ministry of Beginnings, and The Cycle of Prosperity. Le prophète Calvin Dieudonné est un mentor en affaires et a aidé nombre de ses étudiants à devenir entrepreneurs. Un prophète n'est pas connu par son don ou son donsion, mais par ses fruits. Avec nous, prophète Calvin Dieudonné. Alléluia. Alléluia. L'église alléluia. L'église crie alléluia. alléluia. Nous dis alléluia faut c'est pour Jésus Nabdil dit alléluia. Grite alléluia. Nous dis alléluia faut pour moi que Nabdil dit alléluia. Alléluia, alléluia. Grit, alléluia. Si vous content pour la soyez Dis dit alléluia. Si alegre, estar aquí, esta noche. Grit, alléluia. Nous disons merci. Agradecemos a Dios parce que les pour nous avons là le privilège pour nous prêcher l'Évangile. Um, nous content sommes contents. pour l'invitation. de notre hijo Petit spirituel Pastor Lima, Pastor Lima. Et nous sommes pour le bon travail qu'il a fait. Nos sentimos regocijados por el excelente trabajo que está haciendo aquí. Estamos contentos de ver la iglesia pues deberíamos haber estado en el aniversario pues no pudimos asistir pues había dicho que vendría en el mes de julio pues estamos aquí esta noche para celebrar a un que hayan celebrado y creemos que Dios hará grandes cosas con este ministerio pues ya he dicho que la plaza es de más por lo que Dios hará en este lugar esta plaza es Pequeño. Si tu n'as pas si pas un tu n'as pas pas tu n'as nom, toute nation nation de esto. Nous bon, disons merci pour madame Nito, frappez-moi pour madame. <inaudible> que bénédiction multiplie la carrière. Que la bénédiction se multiplie dans ta maison. Au nom de Jésus. En el de Jésus. Nous bon, disons merci pour prophète <inaudible> pour le prophète bénédiction Nous parlons dans téléphone. Mais aujourd'hui on nous fait, nous fait nous grâce. <inaudible> pour, pour nous, nous c'est connexion du royaume que l nous merci Nous disons merci pour Reino. tout le tout le tout le qui fait partie de l'église. Nous disons merci à tout Madame. Et nous pour qui est équipe qui a Nous disons merci pour tout. Vous pouvez <inaudible> But Mientras vous, que vous, ferme, vous Vous pouvez fermer Vous pouvez Vous pouvez pouvez Vous pouvez Vous Vous Vous Vous Vous Vous L'envie de le service On va venir pour l'homme de Dieu. On va venir parce qu'il un on vient pour recevoir, yeux qu'on y a en mandez un un Virez, je regarde, s'il vous plaît. Voir où, où il marque. Raison sous toi, éloignée. Où c'est ma chemin chaque jour. Ce qui fait ma vie, où est besoin. We have a son who is We son who is a son who is 10 minutes, comme minutes, Mistère de Dieu Moïse pas Moïse toi le viera. pas ne le viera. Élisée pas même si que ne le prophète elle. que le prophète le rencontré avec lui. rencontré avec elle Jacques te rencontré avec Alléluia, à Santiago s'est rencontré. qui con pas camachea Ah l'homme que nous que ha encontrado con él y uno un que yo hacer un encuentro te hicelo con en Dios no la aleluya y ese encuentro Mois, aunque Moisés cazinol, no podier decir su nombre de cazinol, pero poner ese su porque nombre la dice, porque la biblia dice a mi no. Pues en mon nom, vous mon nom, En nombre, a a mon nom, les à voir. Et nous qui venons de l'église, nous que nous ne pouvons que nous ne pouvons pas que nous pensons le fait que nous pas que si nous pas nous pas que, que nous le fait que nous pas que pour l'avion, la pour l'avion, ça veut dire qu'il n'y a pas de place à, à la Ça veut pas dire n'y a pas de Ça veut dire qu'il n'y a pas de place qu'il La Bible dit que le fait que nous ayons une avec Jésus, toujours. Le fait que nous fassions rencontre hecho, un avec Jésus, le ça, nous permet que, que nous faisons face avec, Je, avec mon Dieu, face avec face. Mon bon Dieu, bac, papa, c'est lui-même qui Dieu petit là. Dieu là. C'est lui-même qui Dieu cet petit là. Il y qui parle comprendre ça. Parce on vous créé avec un corps, Con un Et puis, cuerpo avec esprit. Y con un espíritu. But là où péche, cuando caes en pecado, esprit, quand vous tombez dans le péché, l'esprit a déconnecté. Et l'esprit a été connecté. un corps avec un âme. Mais l'homme accepté Jésus-Christ. Et en 1 chapitre 3 il dit, vous venez faire une nouvelle fois. Vous venez faire une deuxième fois. Et vous venez renacer sur une seconde fois. Tienes un cuerpo, y on am, un alma, y un espíritu. Si eres el padre, dit, el hijo, esprit, y el espíritu, par cada uno de los participantes, que uno de los participantes, de Están conmigo es -es que nous Están conmigo es -es que nous est bon, bon, bon, bon, bon, bon, que à bon, bon, bon, bon. Que Dieu alléluia. alléluia. Alléluia. L'église alléluia. Grita alléluia iglesia. Alléluia. alléluia. N'est pas un monde qui fait rencontre avec Jésus. avec Dieu. Ase, un La Bible dit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Même pour naissance pour lui. Il passait par une fille. Elle passe à travers une femme qui vierge. virgine enceinte. Alléluia, qu il qu il qui pour que tu et dans la loi juive ju Marie te 13 ans parce que la loi juive. 13, la de ju 13, ju 13 si années, ans c'est ça qualifie pour marier et la Bible dit que Marie t'a pas le marié ça veut dire que marié ans qui ont un ange qui paraît devant qui ont dit dit qui dit que va c'est lui-même qui va sauver le monde par elle jouera, je, le la vie dit jésus dit que jésus définit dans votre mari par le saint esprit tu la le fait que vous par contre papa tu connais petit là tu connais papa parce que Petite l'a dit tout ça que m'a dit tout ça que m'a fait c'est parce que quand elle dit que muel à sueur petit ça qui c'est jésus christ lui dit allez par tout le monde cherchez bonne nouvelle je que qui croit, il va parler en nouvelle langue qui croit, il y a plein poison pas tout qui croit, maladie va guérir qui croit, mauvais esprit va chasser pour dire là, croit, la mauvais esprit va chasser Jésus Christ, Emmanuel chapitre 13, verset 8 c'est même hier, aujourd'hui, éternellement, Saint-Denis, le monde ancien, croit, le monde qui le fait avec Pierre ni qu'a fait aujourd'hui. Ça a fait avec discipline, disciples ni qu'a fait le délivrance qui va le faire pour qui le Jésus Christ a ma parle Jésus Christ Mystère Dieu. le révélé le impossible pour connaître révéler, ça nous pas ouais. C'est Jésus-Christ qui va nous le Saint-Esprit. Cet Esprit ça, lui nous Galates chapitre 7. lui va nous écoutier chapitre 12, les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit. C'est lui-même qui levait nous, lui ressuscitait nous, lui ressuscitait l'Esprit nous, et puis il rachetait nous, lui paie Jésus-Christ. c'est Esprit ça, qui vite permet que nous une que relation avec papa, avec petite l'on à l'hégo monde qui l'assuea qu'il dit con ça que mon Dieu délivré mon Dieu casser chaîne moi prétend pour te livrer ça vous voulez tout même avec nom qui t'est couché pour puisse nous on pas besoin de temps encore lui qui est en délivreu déjà lui qui est en libéré déjà, ça seulement monsieur connaît Seulement besoin de quoi? à soi as la gloire de Dieu, gardez le bon va de là, est-ce que tu est-ce gloire de a que l'église veut connaître. Nous ne pas seulement venir l'église pour nous chanter des chansons. Chanter, prier, lire la Bible, c'est un mystère pour ceux qui ne croient pas This is a mystery for those who mystère. Pour Those who qui believe This c'est une music that they're trying to But those who believe They want people to dance in them They want people to believe They want Hallelujah Les gens qui croit en Jésus ne passer dans le mystère pour pas jouer une révélation. Non Ça peut pas pas pas passer dans la vie. Avis. Ah, nous parlons, nous parlons. Nous nous nous parlons. Nous parlons. Nous parlons. Les qui ne croient pas, les gens qui eh, les le le qui ne croient pas, la gens qui ne qui ne croient pas, le gens qui qui croit croient les gens qui croient qui le fait Quand fait la corona? En pile l'église iglesia l'église Pourquoi ça? Pourquoi? Corona. Corona. un mystère. Je ne yeah, yeah. pas mais l'on fait face avec Jésus-Christ, tout mystère, a dévoilé. Il y a seulement 10 personnes qui peuvent comprendre ça. Qu'il y a un mystère dans la vie, qui va passer longtemps avec lui. A souhaiter de dévoiler dans la vie. Alléluia. Ceux qui sont qui dans la vie, c'est un mystère que lié. Maladie qui a tout menton. C'est un mystère que lié. Ah, magie, il y a des là. C'est un mystère que lié. Faut-il fait des là C'est un mystère que lié. L'occupe le Saint-Esprit dans la vie. Maladie pas qu'à toucher. lorsque le saint esprit dans la vie. faut pas qu'à toucher le saint esprit dans la vie. Ah, magie pas qu'à faire rien La Bible dit comme ça, il y a vite vie de route. Il a déplacé dans la parce que les gens vont dire apparaître autour de vous-même. Pas de cheveux dans la tête ou qui est C'est Jésus qui vient de vous. Je viens bas avec Jésus. Je suis venu dans Jésus. Qui va être démonstration. Après Paul dit, tu prêches l'évangile avec eux. Je ne pas venir avec philosophie. Je ne viens avec démonstration sans cet esprit spirit, as well as the sacca pina wudu, the supposer na wudu, the supposer will pass, the magic in the wudu, the supposer will pass, as well as the marauder, the marauder, the marauder, the marauder, the marauder, the marauder, the marauder, the si the marauder, N'abriais tout d'elle. Magie au d'air. tout d'elle. Vaudou au voet d'air. N'abriais tout d'elle. Zombie au voet d'air. rien tout d'elle. Sous quel Dis Alléluia. Alléluia. fini. Je <applaudissements> un message Satan Satan C'est l'ennemi ennemi Qui pipit Dans tout ennemi Dans tous les ennemis Qui vous N'importe qui passe dans la vie au monde C'est Satan, tu dis que Satan Satan, c'est un ennemi qui petit. Vous voulez qu'on bouge ça? Cela, Parce que 2000 ans de cela, Jésus-Christ est cloué. Jésus non, il y un Pour une seule raison. Dans Luc, chapitre 10, verset 18, Luc, 10, il dit, moi, Satan, se so tombé. Non, c'est là que nous Ça veut dire, Satan, la vue encore. Quand prophète si ça t'a pas qu'à gouverner la vie. Qui s'est capté maintenant? Qui ont m'aboqué de la capture là? C'est lui même qu'à voir la Colombie. Qui ont qui ont dans la génération? C'est lui même qu'à tout qu'à tout pisé la vie, qu'à tout mater la vie. On a dit qu'on a encore qu'on y a Jésus pas de Gesida N'entend pas nous Gesida On pas dit qu'on que Sida. Jésus Christ qui est délivre C'est qu'on y a pour prendre autorité sous Sida Pour dire Jésus tes pas pouvoir Pour marcher sous Sida A nous parler la verre dit Alléluia Alléluia pas il y a quelqu'un yeah, yeah. qui a son nom ou ou son a son a Est-ce Qui Il y a qu'il a. Il y a sept machettes en sa main. pour Mais le saint me dit c'est la raison pour la sept machettes. que dans la vie. ne couper Et non mystère, ça, Il y a des personnes qui ne comprennent le mystère. Sept coulées qui ne pas veut pas dire sept 7 coulées. 7 Chiffre numéro sept, lisez perfection. Ça veut dire, avant qu'il n'y ait pas bon ici. Là, tout ça était bloqué dans, qui, bloqué dans la vie. L'a quitté au nom de Jésus. Si c'est pas d'amour mon Dieu, je vous dis à ma table là. Si c'est pas d'amour, j'dis si pas ta plain. Si c'est pas d'amour, mon Dieu. J'dis pas ta plain. Si c'est pas d'amour, mon Dieu. J'dis pas ta plain. Mon âme, mon âme. Venez Bon là, oh, Oui béni l'éternel est temps Où est, lui, Dieu, là, est qu pas qu'à jamais expliquer Grandin, bon Dieu dans la vie moi. Où est pas de la boum t'es vivant encore C'est ça me connaît. La vie n'a pas de sens pour moi. Ouais, t'es fin pe du tout des sois. Jab la dîme pas d'âme jamais Jésus levé, des filles à pour moi. Oui sim, pas ta chante. moi wente fin malheureux. Chanter, oui chanter, c'est ça que me désire. Hallelujah, honorable, exalted, will rise, will rise, will rise, will rise, will rise, will est will rise, will Seigneur un bon Dieu, On me marie ou Marie. c'est dans la boue pas c'est pas migrant, c'est pas migrant, c'est pas migrant, c'est pas migrant, c'est c'est pas migrant, c'est pas migrant, c'est Le seul mon Dieu <tries> one Israël. Oui, mon mon Dieu Israël. Chaque jour dans la vie, les I'm mm -hmm. qui voulait monter des livres, à soir. Est-ce que vous un petit un monde a vision. Il y a vision. une vision. une vision nous. Parce que nous avons deux jours encore pour le Fabela. Votre musicien été Même les pieds n'ont fait mal le musicien. Je dans champ. Dans une chambre, Il y a quatre que je a a a un paquet de choses qui est dans la chambre, pour mettre sous les rats. sans Mais quand je suis dans la vision, je me parle dans train de Mais quand je me je un rêve que un rêve, où est-ce vu que tu Côté que vous avez dit Il hein, y a un bagaille qui commence à courir de haut Tout ça vous fait pour pour le bagaille Pour perdre Et puis cet esprit dit comme ça Il y a une malédiction Qui sort dans une bon famille Qui cherche à détruire la vie la de la de la Raison la que me demandez Est-ce que vous avez dit Parce que moi C'est une bataille que vous Pour faire provision pour les pour mettre à manger sur le tableau. Pour raison que y aller à manger. Parce qu'il y, y a un esprit qui, qui, esprit qui esprit est sorti dans un bon moment. Qui a pris de l'autre côté de ce passé. Et il y a un côté que l'esprit ça a frappe la famille. Il dit Alléluia. Est-ce est que je prie pour Est-ce que est je est prie pour par victoire qui va le passer pour que dieu se va là bon je dis c'est pas pour dire mais pas pour dire c'est pas tout me dire que non ne ce qui ce qui qui qui qui ce qui est la en 2014, 2013. Il y a dame qui Il y a une dame qui vient dans le service. Il dame Il côté. Il Il me dit, qui non qui je lui dis, est-ce que vous voulez qu'on ait un côté marouille Il dit oui. Il dit, à tel côté, dit en tel numéro, où il y a un marouille là. Il quitté l'église, là, le côté m'a voué, là. là. Quand il y a un mari, il y a un le, le, à le, le à mariage a tout crassé. Ouais, non, c'est pas On dit me parle pour me craser mariage moun. Que bagay que moi on pas besoin micro. Ma avec mon en parabole. Si, Est-ce que nous l'avons? qui pas besoin a di, moi pas pain rien. Moi gen Christ, Satan becomes beautiful. I feel here to chill down I drink butter and it's vital. I feel here to chill up Do you to be to The morningม adjusted our revenge The morning LED lighting He iy iy iy iy iy iy iy iy Ô Jésus Christ là. Je ne au pas Moi mais pas non parce que lui va dépasser dit, va dire chanter m'a m'a OK dépasser pasteurs va dit :« chanter Il y une victoire qui va le faire pour victoire qui Est-ce qu'on vous voulez victoire ça Tu le quieres? Parce que c'est ou quand peut vous victoire pas vous victoire Dieu va ouvrir un porte pour tout plan que ou qui en dedans Vision oubli établi il va faire un route pour établir toute tout tout vision pour entrer l'argent dans poche. de Et puis pendant moi, à bureau. Et puis il tout le qui commence, il ne se relâche pas. Tout le monde qui commence, pas. C'est là où il ne pas. un type de machine où il courir. Comment un prophète, me faut pour une machine. Alléluia. une machine. Alléluia. Bon, la douce est là, pas la veuve. Vous prophétisez sous ce nom-là, il dit que il confirme que Santia hein? c'est ah, la vérité. Il dit que l'un des jeunes était fait, il était fait en vision. Pendant que le film fait vision, dans deux il fait la prière. L'un levé, il y ouais, toute famille il fait contre lui, même parents, famille, soeurs, frères, tout le monde levait contre lui, c'est un coup de pont lié dans la famille. Hein? Malédiction, so ça qui sorti dans le bon fameux. Je vous dis à l'abgrasé. Non seulement l'abgrasé, tout esprit qui a à avoir contre le mariage, à se une liberté. Il n'a pas voulu pour content dans mariage, il pas de pour content. So, C'est d'un coup, travail, il y Tout ça fait ou fait la vie, tout cœur. Mais il n'y a même yo pas de pour content. Son jalousie, okay, il so, y a contre-la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? m'abdoula <muchin'> Monsieur il dit so -di, di tout sorti -di, c'est la vérité il dit voulait faire un business, le business de là en Haïti pour monde des je travail mais il dit même si tout sorti de machine c'est la vérité il te plaît en Range Rover vous pas non est-ce qu'on marie cote marie alléluia hein Venez, venez. avant nous père ah, pas ah, bah, nous, père. Hein? C'est pour ça que nous avons besoin de paix. non? Ouais. Nous avons trois jours mal à faire ça, ouais, ma femme, alors. Ouais. C'est parce que c'est Lima qui m'a invité. C'est moi, mais parce que c'est Lima qui invité. Ouais. Ok. Il y a une décision que vous, vous voulez faire. Il y a une décision. Ouvre les Mais bon, est-ce que nous Est-ce que nous décision où vous voulez décision, ça, est basée sur on va vivre, en vivre qu'on y a là décision ce que tu es vivant Nous une vision. une vision. Je te tu en C'est c'est comme si tu es parlant, mais non, hablar, orar. But, pa <inaudible> c'est comme tu te paras c'est pas c'est pas c'est pas pour, pour comme si tu n'as pas de te Mais ou seul pour te sola. Bah, Tu pour une décision pour quitter pour pour déplacer pour aller pour parce que tu sientes si tu décision il a un vacío adentro ou tout vit, ça. que quand tu te adoré, ce n'est pas pour dire où pas travailler pour faire quoi. ce n'est pas pour dire peut travailler pour gagner le faire business il y a un tout vide qui est en dedans tu remplir et tu le c'est pour quitter tomber pour à pour aller à Dieu te dit en cette nuit La tout vide ça je pour la forme que dieu te va dans les évasions. y a une vision je viens une vision que est-ce que ça es et puis pendant que va étudier ça pas va pas là dan. tu étudies tout gradue tout le monde qui t'est campé loin Yo qui te permet tout de tout vie, là que permet oui, qu a. A bon, de se vacil? Dieu comme te pas découragé. des à 10. par problème. autre chose. attaque dans mm -hmm. tout. Mm -hmm. bon, Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? Nous sentions de tout loin. Je suis en sécurité. pas Je dis c'est jour a... oui, pour lui. Je dis à c'est jour pour lire. que la. Moi, c'est marcher. Je te voyais camminant y con muchos amigos a tu alrededor mm -hmm. y, y dentro de esos amigos mm -hmm. hay algo que tienen mm -hmm. que tú no tienes mm -hmm. so again, eh? y lo que tú tienes mm -hmm. y no lo tienen mm -hmm. mm -hmm. y a veces hay cosas que se van a suceder mm -hmm. y no es que tú escuchas una, una voz tú sientes que algo dirige, dirige tu vida dice no, no te vayas no, por tu sais le Tu dire quelque que tu ne no savais. Il y a un plan qui est fait contre toi. Ils font complot Ils sur ta vie. Deux jeunes garçons. Ils font un complot, sobre complot tu vida. Do, là. Et ce complot, c'est un bagage que tu faire. Algo que y hacer. Ça, tu faire. Et ce vont faire, c'est ou même, tu ne Tu ne le faire. Et ce faire, c'est Il va faire. Il va faire. Il va faire. qui? faire. fait parmi la faire. la Il faire. Il vous Il faire. Il te faire. Il et qui est que est son tu hum. es hum. hum. hum. hum. hum. hum. hum. est tu est tu est que tu as que tu as tu tu vous faites parler de sécurité, regardez, j'en ai fait travailler là. Bonne nouvelle. Pour noticias. un jeune garçon. Un ange marchait. Un ange caminait. Et il a une le clé il a le il vit. pour lui. Tu travailles pour lui. Tu travailles pour lui. déplacer pour pas vas rété, un pire bon côté. Tu te un meilleur lugar. Est-ce que gagne un jeune garçon? Oui, je, je, hein je, je est -ce y a Oh, look at. Ah. Ah, est my God, my God. Gare, Dis ou pas de montrer maman. Parce que je que maman ou à ma madre. maman. Ça c'est yon. Ça c'est yon. est-ce que c'est c'est c'est Côté, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que que c'est Prière, pour pour aller dans le monde. Pour pour lui. Parce que tu dit que tu que que il a une bon protection divine qui y protection sur. On a protection divine elle. Par qui a des âmes qui sont contre la ville qui a C'est ça Dieu ça que Dieu fait un pour capable Oh, dis Alléluia oh, Dis Alléluia non oh, di mon pas dire alléluia pas dire alléluia Son jalousie prophète encore nous nous la pour lui il dit que vraiment vrai bon dieu a un appel sur la vie dit que un Online, y él está estudiando lín. en línea Lí que le y, que y su familia se ha levantado le en le contra, contra en ella elle, no creen que, que para Dios para la tiene la su llamado sobre su vida y ese vacío que en su vida pues confirma que todo es verdad a un perro que te ataca If you a dog, you're your head. If you don't have a Prophet, this man right here, he said everything that you said Ope is correct. Every time he tries to do something, Sh hold hold he also said he had a dream that meant him to his His auntie, I asked him about the two guys. He said he believes it's the same people around the same time. But he said everything that you said was true. He said is true. said is true. Pues yo soy el más sudado aquí. Es que no la... Están conmigo. de sí. Aleluya. Aleluya. ¿Hay una mujer aquí? Tiene una sangre, un flujo de sangre. Pues tienes un flujo negro. Dios quiere libertarte esta noche Tienes un flujo, Un flujo Cuando tienes ese flujo A veces baja negro Dios quiere libertarte Dios quiere librarte No tengas miedo, si vienes después del servicio no oraré por ti je fais dans la cour. je no fais en patio. dans la cour. Je no dans la cour. dans la cour. Je vais C'est vous-même. Ok, capela. Gloria à Jésus. Un hum. Un perro qui corre detrás de ti. Il y a une personne. Il bah, y a un monde qui a un cas contre a Son Ce n'est un cas qui a un cas qui a Ce n'est pas a un Son un cas qui qui a un cas qui a un cas qui a un cas qui a un son qui qui c'est un attaque que quieren hacer en contra de tu faire contre la vie. Mais pues Dieu dit ça. Tu vas pousser bébé et tu n'auras rien. Alléluia.